Quand tu te rends compte que ce que tu fais est néfaste réellement pour le monde et pour les autres, donc tu te dis « Ok, là, stop !» J'ai arrêté d'être intermittent du spectacle et de travailler pour des films qui n'ont pas réellement de sens, pour, créer, pour, pour apporter mon sens à moi avec mon savoir-faire à moi. J'ai décidé de, de mettre du sens dans mon métier de, de cinéaste. C'est-à-dire que je ne m'engage plus dans quelque chose qui n'a plus de sens. Avant, sur Paris, je faisais que des gros films, des grosses machines, euh, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière, où, où on te fait rendre compte que bah, pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes. Euh, voilà, où c'est malin Donc moi, j'ai dû rompre une barrière en moi dans ma tête, qui me limitait, et qu'un film, ben voilà, pour être beau, il fallait être tout ça. Ben non. Pour, euh, on peut aussi faire un truc hyper beau, en tout cas assez propre, avec rien. Et, et Par contre, si on le fait avec rien, eh ben, je pense que l'important, c'est que le fond et, la... et... et le sens doivent être assez forts pour, euh... pour, euh... pour garder euh... <rire> le spectateur en haleine. L'être humain, sur la transformation de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut changer Comment est-ce qu'on peut devenir qui on est Et du coup, comment est-ce qu'on peut savoir qui on n'est pas Comment est-ce qu'on arrive un peu à, à déceler euh... ben, les couches superflues que l'extérieur nous a mis et à faire un discernement beaucoup plus clair, ouais, entre ces couches-là et... et qui on est réellement, c'est-à-dire entre le moi et le soi. Partager tout ce savoir-là pour que chacun de nous ait les minimum, euh, le minimum de savoir euh, bah sur, euh, sur, sur qui il est en fait, sur la, sur la santé, sur l'alimentation, sur l'éducation, de savoir un peu le, un minimum de choses sur comment est-ce qu'on fonctionne nous pour ne plus être soumis entre guillemets à, au savoir et aux spécialités d'autres. Et comme ça, on sera plus à même et responsable de, de faire des choix et de discerner un peu le, le bon du moins bon. Et de moins être voilà, à, la, à quoi, de certains. Euh, voilà. Une fois que tu te laisses porter par ça, ben, ça va hyper vite, c'est hyper fluide en fait. C'est comme si... C'est comme si ma... enfin jusqu'à 22-23 ans, j'avais nagé à contre-courant et j'essayais j'essayais puis il un moment où, où, où tu lâches en fait et le courant t'emporte et du coup ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide, on se prend moins à la tête et tout marche mieux et t'as plus qu'à dire merci en fait à, à ce truc plus grand que toi qui, qui fait ça et... Le fait d'être en vie dans le sens où avant, euh, bah forcément, euh, c'est tellement vide. Euh, ma vie est tellement vide et, et moi-même je suis. j'étais tellement vide que je vais chercher dans l'extérieur des choses pour remplir mon âme. Donc qu'est-ce qui me Pourquoi je suis satisfait maintenant d'avoir changé de vie, c'est que j'ai plus avoir à chercher à l'extérieur des choses, que ce soit par des films, par de la nourriture, par des relations, des choses à l'extérieur pour remplir mon âme, parce que bah, c'est une vie où tu es plus en intériorité et ton âme tu la remplis plus par ton intérieur. Donc ça me satisfait dans le sens où je suis moins dépendant de l'extérieur, je suis plus autonome. Je voulais être euh, le plus fort au monde, le chef opérateur, le plus grand au monde, euh, qui faisait la plus belle euh, lumière du monde. Donc euh, c'était très euh, carriériste, très égocentrique, très... En tout cas de ce que je ressens maintenant, entre le mois d'avant et le mois de maintenant, Beaucoup, beaucoup moins riche et beaucoup plus pauvre, beaucoup moins dense. Quoi. Donc c'était plus dans les contacts, dans la renommée, dans... Voilà. Je pense que j'étais beaucoup en recherche de, de prouver mon existence par le regard des, des autres aussi. J'ai vécu 3-4 années sur Paris et, et c'est extrêmement dur. À chaque coin de rue, tu vois des personnes qui sont, qui sont dehors et tu as le choix en fait. Ou ben, à ces personnes-là, tu leur donnes 15 euros mais il y a un moment où toi tu n'en auras plus, où ces personnes-là, bah, leur... enfin un, tu leur donnes peut-être 7,50 euros, mais l'autre moitié, bah, tu vas euh, lui apprendre, lui donner des idées ou, ou lui partager une autre vision euh, de la vie et du monde pour qu'il s'en sorte de lui-même et qu'il sache lui-même euh, s'en sortir et, qu et que lui ne soit pas soumis à mon aide à moi aussi et euh, dépendant. Si tu t'es observé suffisamment et si tu sais réellement que c'est ce que tu veux et que, et, que, et que ça va jouer sur ta survie à toi, ben c'est pas si dur que ça quoi. Forcément c'est des, des difficultés plus matérielles, de manque d'argent, d'incompréhension de, de, de tes proches. C'est vrai que le, le métier de l'intermittence à Paris c'est un peu... Enfin il y a beaucoup de monde en fait. Il y a un moment où moi je me rappelle d'avoir parlé de ça à une de mes chefs quoi. Et il m'a dit euh, Ok, c'est bien, mais sache que derrière toi, il y a 100 personnes. Enfin, il y a en gros euh, voilà, une un équipe de 100 personnes qui veulent travailler et une personne qui le fait. Donc, c'est une incompréhension de lâcher une situation euh, qui marchait bien. Bah, se réapproprier euh, le savoir, ouais. repartir en quête euh, de connaissances et aller voir les personnes qui savent et s'en inspirer. Et ensuite, ben. En, une fois qu'on a les principes, faire sa recette à soi. Mais euh, ne pas voilà, être euh, soumis à, aux recettes d'autres personnes. Parce que si par exemple moi demain je vais mal, bah, je sais pourquoi je vais mal et je sais comment je vais faire pour aller mieux. Pourquoi Parce que je sais comment je fonctionne et du coup euh, je vais créer ma recette à moi. Mais si je vais revoir toujours euh, les autres, donc que ce soit ceux qui produisent ceux qui. Ceux qui s'intéressent à ma santé ou ceux qui s'intéressent à mon, mon alimentation, je vais toujours rester soumis à la recette que eux ont pour que moi j'aille mieux. Alors repartir ouais, à la quête des principes, des grands principes, des grandes lois de la vie, de, de l'être humain et, et de l'amour, pour, euh, pour le partager, pour, pour, pour être beaucoup plus libre. Quoi. Je pense que la connaissance rend libre de ne plus avoir peur de prendre des risques. Moi, il y a... Un SDF qui m'a aidé grandement dans ma vie, c'est qu'à un moment je me suis posé avec lui une après-midi et il m'a aidé en fait à... à méditer entre guillemets sur ma propre mort. Et après on en a parlé et, et de cette expérience-là, j'en ai retiré un peu du fait que bah, j'ai plus peur de prendre des risques. Parce qu'en parce qu gros, j'ai plus peur, pas de la mort, mais je... en gros, comme je enfin, suis conscient en moi le fait que je vais mourir dans 60 ans, bah, c'est plus facile de prendre des risques avec le cœur. Parce qu'au final, on n'est rien. Je suis qu'un être humain parmi des millions sur une terre et, et j'ai rien à perdre. Donc, un, de ne pas peur de, de, de prendre des risques, avec le cœur aussi, surtout. Deux, ben, au final, l'homme est une machine et si on met de la boue dans notre Porsche, ben, c'est normal que la Porsche, elle, elle avance mal ou elle pense mal. Donc, la première des choses à faire c'est de mettre le meilleur ga euh, gasoil qu'on ait à mettre, donc c'est changer son alimentation et son mode de vie. Et de là, on va voir que, ben, sans qu'on se rende compte, notre inconscient et notre conscience va changer, va se libérer et on va voir les choses un poil plus clair. De prendre du temps et ne plus avoir peur de de la oisiveté euh, qu'on peut avoir dans la vie. Ne plus avoir peur de ce temps euh, qu'on nous dit bah, qui ne sert à rien parce que jamais rien ne sert à rien. Et parce que moi, de ce que j'ai appris moi, c'est qu'il n'y a que lorsque je ne fais rien, que l'inspiration vient. Mais pour ça, voilà, il faut, faut se laisser aller et il ne faut rien attendre. Il ne faut, faut même pas attendre que l'inspiration vienne, il faut juste se laisser des, des moments de pause. Et, et, et on va voir que les idées viennent et, et que ça va le faire. Changer de mode de vie dans tout ce que ça comporte, cest dire son alimentation, mais surtout son cadre et les relations qui nous, qui nous entourent. Moi la première chose que j'ai faite c'est vraiment de m'éloigner des, ouais, des, des personnes qui me prenaient mon énergie ou qui essayaient de me, de me convaincre ou qui, ou qui se servaient de moi en fait pour pour, pour servir leurs projets à eux ou, ou leurs idées à eux ou leur vie à eux. Donc ne pas avoir peur de dire non. Pour les personnes qui veulent changer mais qui ne savent pas trop où aller J'aime bien une citation qui dit que, que la sagesse nous, nous amène à, à tendre vers l'inaction lorsqu'on euh, lorsqu ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, euh, voilà, moi je, je sais que j'ai envie de changer, donc c'est déjà une première marche. Je pense qu'il faut le dire aussi. Ce n'est pas, pas parce que j'ai juste envie de changer que j'ai rien fait, non. Voilà, j'ai pris conscience que je veux faire ça. C'est bien. Déjà là, on a cette première marche. Et la deuxième, c'est de ne rien faire et de voir, en fait, de voir. Euh, ben, qui je suis, qu'est-ce qu qui m'intéresse, puis petit à petit, d'aller voir, puis on va revenir parce qu'on se rend compte que non. Donc ne plus avoir peur de faire des, des, des expériences. On est intermittent du spectacle, donc il faut faire 510 heures. Bon, je sais plus, moi ça fait 4 ans que je ne suis plus, mais il faut faire 510 heures tous les 10 mois. En tout cas, moi, c'était comme ça. Et donc forcément, ben, moi je vais, tu travailles sur deux longs métrages par an, donc ça fait 4 mois. Et forcément, bah, il te reste 8 mois d'un peu plus libre, quoi. Donc, euh, as le choix, là. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un premier choix ou ben, je continue à travailler autant et je cherche à gagner plus. Ou, ben, du coup, là, j'ai du temps libre, j'ai pas besoin euh, d'argent et pour la première fois de ma vie, personne n'attend rien de moi, que ce soit mes parents, l'école ou la société. Je ne dois rien à la société, je dois... mon loyer, je le paye. Donc, j'ai du temps libre. Et donc, bah, le temps libre, je me suis dit, ben, bah, c'est... C'est génial en fait, c'est une richesse. Moi, c'est la première fois que je vois ça, que j'expérimente ça. C'est jouissif, quoi. Donc, bah, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire des voyages et, et une dualité un peu a commencé à, à se créer en moi. Parce que forcément, tu commences à lire des livres, à rencontrer des personnes extraordinaires. Et en parallèle, bah, ton mode de vie et ce que je faisais, moi, bah, est à l'inverse, quoi. Donc, il y a un moment où le choix... Euh... Enfin, où on doit faire un choix, où j'ai dû faire un choix. Et donc bah, voilà, j'ai pris le choix de, de croire un peu en, en, en cette... Enfin euh, de croire en fait à, à ce que je ne connais pas, une promesse que la vie est beaucoup plus grande et autre chose que, que ce que je ne suis en train de vivre. Quand j'ai fait ce choix-là en fait, je me suis rendu compte que bah, je commençais à dire non à tout en fait. Tous mes potes m'appelaient pour des pubs, des longs-métrages, des téléfilms, je me disais Ouais, euh, donc je passe bah, pas mal, mais t'as le scénario et tout, je peux le lire. Puis je voyais, bon moi ça me plaît pas, bah non. Et du coup, il bah, y a un moment où je me suis dit, ok, bah, c'est bien, bien de dire non, mais c'est bien d'être contre un truc, mais je me suis rendu compte que j'étais pour rien. Donc j'étais contre la société, contre l'éducation, contre l'alimentation, contre ce qu'on faisait. Je me suis dit, ok, c'est génial d'être contre, voilà, tu commences à réfléchir par toi-même et à avoir un aspect plus critique des choses, mais t'es pour rien. Donc la constructivité, elle est nulle, elle est zéro. Donc là, je me suis mis voilà, en recherche, à lire des livres et à voyager, et, et, et à voir ouais, quel monde je veux, quelle vie je veux, quelle, quelle personne je voudrais être. On faisait une pub pour du poulet, Donc c'est-à-dire qu'on était 50 êtres humains euh, a filmé deux, deux poulets je crois et qui était du coup euh, bah, entre nous tous et, du, et avec plein de spots sur lui donc il avait super chaud, il, il avait mal quoi et, et on lui avait mis des <rire> le pauvre, des, des bâtons euh, de bois ou de fer dans les ailes et dans les pattes pour, pour qu'il puisse faire les mouvements que nous on veuille donc il était là machin euh, avec ses ailes et, et là je me suis dit euh, bah, enfin, je. Comme si je regardais la situation d'un peu plus haut, je me suis dit « En fait, c'est ridicule, et, et, et moi, en fait, je fais partie de ça. Enfin, je, je mon énergie et ma vie, elles elle aide à ça. » Donc là, je me suis dit « Ok, stop. Stop. » Et j'ai fini quand même cette journée-là, j'ai essayé de parler un peu quand même à la pause-déj aux, aux personnes, quoi, de voir comment eux le sentaient. Et je voyais que l'écho n'était absolument pas là, donc je me suis dit « Ok, mon gars, il ne faut pas attendre des autres ce que tu attends de toi. Donc bah, si toi tu veux ne plus faire ça, il bah, faut le faire. Il faut t'inventer autre chose et te créer un autre imaginaire, une autre vision et, et y aller. Mais faut changer, il faut, faut, faut faire un truc. <rire> On a décidé de, de créer un lieu pour, pour faire vivre ensemble plein de nouvelles idées. Donc que ce soit, soit des nouvelles idées donc dans la démocratie, dans l'éducation dans la construction, dans l'agriculture. C'est une sorte de grand laboratoire du futur à l'échelle humaine, localement, pour, pour expérimenter ces idées et, et voir si elles marchent. Faire l'expérience de ça en fait, pour, pour pas que ça reste là. En plus d'être un lieu de vie, donc un éco-village pour certaines personnes, c'est surtout un, une sorte de grande vitrine pour, pour montrer que ces idées marchent. Donc l'idée c'est que c est, c est de, faire, euh, de créer un mouvement en fait, pour que les personnes viennent voir et vivre ça, viennent viennent vivre ces idées-là et du coup que ça passe euh, du savoir en connaissance par l'expérience. C'est très important. Pourquoi j'ai dit oui à ce projet-là et pourquoi je m'incorpore, c'est que je vais, je, vais, je, je vais vivre ça. C est, c est, je vais vivre ce mode de vie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dualité entre mon esprit, mes mots, et mon cœur et mon mode de vie. C'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. Je pense que c'est très important de, de comprendre et de ressentir que, que si je change, le monde change. C'est-à-dire que, que je, je suis le monde, ce que le monde est, je, je, je le suis. C'est-à-dire que ce que la société est, nous le sommes. Donc voilà, c'est toute une réflexion de comment, comment peut-on devenir ou redevenir libre et, et plus riche et fort. C'est titrage